Les 5 bienfaits de l'amande sur la santé. Certains aliments sont plus sains que d'autres. L'amande, notamment, est excellente pour la santé car elle aide à prévenir l'apparition de certaines maladies ou cancers. Explication. Manger des amandes en cas de petit creux est une excellente idée. Elles vous donneront un sentiment de satiété et elles vous maintiendront en bonne santé. Les bienfaits de l'amande sont en effet nombreux. Nous en avons sélectionné 5. 1. L'amande protège des maladies cardiovasculaires selon une étude menée en 2015 par une équipe de chercheurs de l'organisation de recherche Life Science à Bethesda aux États-Unis, manger des fruits à coque réduirait le taux de cholestérol, et notamment le mauvais cholestérol. La consommation d'amandes, notamment, serait particulièrement efficace pour réduire le risque de maladies cardiaques. Mais comment l'expliquer Selon les auteurs de ces travaux, les fruits à coque contiennent de nombreux nutriments des acides gras saturés, des protéines, des vitamines ou encore des minéraux, des substances qui améliorent la santé des vaisseaux sanguins et la fonction artérielle. Ces conclusions venaient confirmer une précédente étude menée par des chercheurs de l'Université d'Aston en Grande-Bretagne. Selon ces travaux, manger régulièrement des amandes permettrait de fluidifier la circulation sanguine, de réduire la pression artérielle et par conséquent de minimiser les risques de maladies cardiovasculaires. 2. L'amande est riche en magnésium. Les amandes sont également particulièrement riches en magnésium. Manger une trentaine d'amandes revient à couvrir un quart des besoins recommandés pour rester en bonne santé. Si vous souffrez de stress, les amandes vous procureront une véritable relaxation musculaire. Le magnésium présent dans les amandes vous permettra aussi de limiter les spasmes responsables de douleurs. Notamment pendant la période prémenstruelle. La consommation d'amandes sera aussi très utile pour prendre soin de votre foie car le magnésium lutte efficacement contre les surcharges graisseuses qui peuvent encombrer le foie. Elle sera aussi bénéfique pour l'ensemble de votre système nerveux central et pourra agir positivement en cas de dépression. Car le magnésium peut être considéré comme un tranquillisant naturel. 3. L'amande prévient l'apparition de certains cancers Les amandes sont aussi riches en antioxydants que l'on trouve principalement dans la fine peau qui les recouvre. Or on sait que les antioxydants permettent de lutter efficacement contre le vieillissement des cellules et l'apparition de certains cancers. Avoir une alimentation riche en antioxydants permet par ailleurs de combattre l'apparition de certaines maladies dégénératives, comme la maladie de Parkinson. Les amandes ne pourront jamais soigner ces maladies mais en manger régulièrement vous permettra de diminuer les risques. Riche en fibres, les amandes seront également recommandées pour limiter les risques de contracter un cancer du côlon. 4. L'amande renforce les fonctions cognitives Les amandes sont aussi excellentes pour le cerveau. De nombreuses études ont en effet montré qu'une consommation régulière d'amandes permettait de garder les fonctions cognitives en bonne santé. Riche en minéraux et en oligoéléments, tels que le zinc, les amandes vous aideront à maintenir vos neurones en pleine santé. La vitamine E, présente en grande quantité dans ces fruits secs, permettrait également de prévenir le déclin cognitif, en particulier chez les personnes âgées. C'est pour cette raison que les médecins recommandent de donner des amendes aux enfants car elles seront excellentes pour le développement et la santé de leur cerveau. Ces vertus sont dues en grande partie à la présence de la riboflavine et la L-carnitine qui permettent de prévenir efficacement la maladie d'Alzheimer. 5. L'amande permet de lutter contre le diabète parce qu'elles sont riches en protéines, en vitamines du groupe BE, en magnésium, en phosphore et en fibres, et qu'elles ont un faible index glycémique. Les amandes permettent de prévenir certaines maladies chroniques comme le diabète et peuvent être consommées par les patients diabétiques qui veulent le manger équilibré. Selon des travaux menés par des chercheurs de Toronto, en 2011, les acides gras présents dans les amandes améliorent le contrôle glycémique. Ces fruits pourraient par ailleurs augmenter la sensibilité à l'insuline. Ils sont donc vraiment recommandés en cas de diabète de type 2.